What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique. Ma personne, je vous une vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. J'ai décidé de vous présenter une vidéo très, très, très, très spéciale parce que dans mon dernier stream, le stream que je suis en train de faire en ce moment même, pour ceux qui sont sur ce stream, j'ai drop le meilleur item du jeu qu'on peut drop en donjon. J'ai drop. Eh bien, oui, les amis, le Necron Handle, L'item qui se permet de crafter la Hyperion. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà crafté la Hyperion. Donc, si on y va de base, le Handle coûte, si on regarde, le Handle, euh, un Handle, on va juste marquer Necron, parce qu'il y en a beaucoup qui font des scams. Donc, le moins cher des Necron Handles, il est à 379 euh, 10 millions, ce qui est quand même énorme. Et euh, moi, j'ai décidé de crafter une Hyperion. Parce que la Hyperion est une des meilleures épées pour les mages. Et comme vous savez, je joue mage. Et comme on peut voir, la moins chère des Hyperions est à 600 millions. Et euh, j'ai dépensé environ 70 millions au total. J'étais à 500 millions et on est à euh, 415 millions. Donc on a descendu un peu de, de monnaie, c'est sûr. Mais ça a valu le coup parce que euh, 35 millions pour le coffre pour avoir le handle. J'ai donné 25 millions aux gens qui étaient avec moi durant qu'on a fait le... Euh, la run pour les remercier d'avoir fait avec moi. Et ensuite, euh, j'ai fait quelques petits giveaways durant mon live de quelques millions aussi. Peut-être 10 millions en plus, vu qu'on a fait à peu près 10 giveaways Donc, ça fait qu'on a perdu pas mal de thunes, mais... C'est pas grave, parce qu'on a encore beaucoup de thunes à perdre. Ça nous prend 3 scrolls. Donc, ça nous prend les 3 scrolls qui sont juste ici. Euh, ça nous prend le Shadow Warp, l'Implosion et le Wither Shield. Il est où le Wither Shield euh, Wither Shield, ça nous prend ça Et comme vous pouvez voir le prix, c'est à peu près 90 millions chacun euh, 95, 95 et 85 Donc aïe aïe aïe quoi, 300 millions à rajouter en plus Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais les farmer Durant que Paul va arriver Donc comme vous savez, Paul va arriver bientôt en, euh, en, en, en tant que maire Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans une journée, deux heures Paul il va arriver, vu que j'espère que c'est avec lui qui va être élu quoi On avait le choix entre Diana ou Paul Moi j'ai voté comme vous pouvez voir pour Paul avec les S+, on va tryhard de ouf. Ça va coûter... On aura le droit à plus d'erreurs pour les euh, réussir, etc. Et je pense que ça va vraiment être le feu. Et je vais essayer d'avoir les Wither, euh, wither Scrolls, je crois que ça s'appelle, ou les Scrolls durant cet événement pour pouvoir la mettre sur mon épée. Mais c'est pas tout. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer déjà de 1 lorsque j'ai drop le handle, ma réaction. Je vous la fais tourner maintenant. Les gars, n'oubliez pas de euh, mettre euh, le mot ouais. BOX. J'ai fait tirer un million, voilà Mais on peut kick quelqu'un, hein. Pour... J'ai l'handle J'ai l'handle J'ai vraiment l'handle No fake, regardez mon live J'ai l'handle, je le prends, je le prends Je te jure, la vie de ma mère, je l'ai les gars Je l'ai Je l'ai l'handle, mec J'ai combien de runs au total Collection, boss, handle, j'ai 28 Run gros 28 runs, j'ai l'handle Regardez ma main, regardez ma main Oh Yeah, yeah, yeah Donc, voilà vous avez pu voir, un vrai macaque. Euh, non, en vrai, j'étais méga content, vu que j'ai jamais drop de bons items en donjon. Donc, j'ai fait quand même énormément de floors, euh, Comme vous pouvez voir, 200 floor 6, jamais drop de chestplate, jamais drop rien de bon. Euh, Livid, même chose, j'en ai fait 207, jamais drop de Shadow Assassin. Euh, Thor, j'en ai fait aussi pas mal, 416, jamais drop rien de vraiment bon. J'ai drop quelques spirits, quelques petits trucs par-ci, mais jamais rien de bon dans les trois derniers. Donc, ça faisait plaisir d'avoir mon premier méga gros hit en euh, donjon. 300 millions en plus, c'était pas rien. Donc, on va l'enchanter, les gars. On va mettre les enchantements qu'on a besoin dessus. Donc, on va mettre un Smite 6, je crois, dessus. Donc, pas besoin de mettre Sharpness pour l'instant. Bernard Thropod, pas besoin. Telekinesis, tiens, on va mettre Telekinesis. On va mettre euh, Fire Aspect 2, vu qu'à ce qui paraît maintenant, c'est cheaté. On va mettre un Experience 4, mais pour l'instant, pas besoin. Looting, on va mettre Looting 4 aussi. Scavenger, on va mettre Scavenger 4 aussi. Luck, on va mettre Luck 6. Cubisme 5, pourquoi pas. Cleaver, euh, je sais pas si c'est. Est-ce que je mets Cleaver dessus Ouais, on pourrait, même... on pourrait mettre Cleaver, ça dérangera pas trop. Euh, on va pas prendre ça, on va prendre des bouteilles comme ça. Je pense qu'on devrait mettre Cleaver dessus. On... Au pire, on peut toujours le retirer si on n'aime pas ou si c'est pas bon. Donc Cleaver. Ensuite Giant Killer. Euh... Ouais, on va mettre Giant Killer normal. J'aimerais bien mettre un 6, mais. Je pense qu'un 6, ça coûtera beaucoup trop cher. Donc, on va juste mettre Giant Killer normal pour l'instant. Critical, j'ai un Critical 6 qui doit traîner. First Strike, on va mettre First Strike 4. Donc, ça prend 75 niveaux. Voilà, c'est bon. First Strike 4, c'est beaucoup plus sympa d'enchanter comme ça avec cette nouvelle méthode, les gars. Je vais vous avouer. Ensuite, Underslayer, on va mettre Underslayer 6, mais seulement pour les fails. Donc, euh, on, va mettre, euh, on va aller l'acheter. Ensuite, on a besoin de paling non euh, Exécute, non. Exécute, oui, en fait. Exécute, on a besoin... Thunderlord j'en ai un 6. L'Itality, je vais en acheter un 6. Vampirisme, vas-y, on va mettre 5. Malgré que je pense que je pourrais me, me choper un 6 pour pas trop cher. On va mettre 5 pour l'instant, les gars. Mais on verra pour peut-être mettre un 6. Ensuite, Titan Killer, Thunderbolt. Euh... Je crois que c'est tout. Venemus, je crois que c'est le seul truc qu'il faut rajouter, c'est Venemus. Voilà, donc Venemus. Et notre épée va être presque prêt. Il faudra juste que j'aille mettre les autres trucs dessus. Donc, euh, je vais faire un livre, combiner tous les trucs qu'il nous faut. Et je vous reprends pour appliquer le livre. Et euh, les patates et les filming patates et tout ça. Ok, j'ai retrouvé tous mes bouquins. Donc, j'ai trouvé un Giant Killer 6 qui traînait dans mes coffres. J'ai dû l'avoir lors d'une expérimentation avec la table d'enchant. Donc, c'est cool. Ça fait ça de plus. Donc, on va aller à une enclume. Je crois que ça va nous coûter 0$ de de tout fusionner. Ouais, voilà. On va juste tout fusionner ensemble. De toute façon, il n'y a plus d'envelouse dessus les... Euh sur les bouquins, donc euh, voilà, et on va aller voir ensuite qu'est-ce qui nous manque, je crois qu'il nous reste un Underslayer 6 à acheter, euh, euh, ça devrait être bon, donc Ultimate Wise dessus, comme ça, euh, ça nous coûte 290 niveaux, ok, euh, on va devoir se splash de l'XP mes copains, pendant un bon moment, oh, tu, vous savez vous quoi, on va utiliser une Titanic, pour... c'est une grande occasion aujourd'hui, let's go, c'est parti, et on peut voir, on a... Euh... Ultimate Wise, Cleave, Critical, Cubus, Exécute, Fire, Aspect, Fire, First Strike, Giant Killer, Looting, Lux, Scavenger, Smith, Telekinesis, Thunder, Vampiris. Et je vais comparer avec celle-là qu'est-ce qu'il me manque. Donc il me manque Lifestyle que j'ai complètement oublié. Euh, l'itality 6 qu'il faut que j'achète. Donc on va directement aller acheter ça. Donc l'itality, l'itality. Je crois que ça s'écrit comme ça. Euh, L'OS c'était en bleu. Euh, 150 000. Voilà. Donc on prend ça. On a besoin de Lifestyle. Je sais pas combien ça va coûter le Lifestyle. Euh, Lifestyle, je sais pas combien ça va coûter ça, par exemple. On va mettre IS Bean. Euh, Lifestyle Chat, peut-être. On peut pas avoir des... Ah non, mais je crois que le Lifestyle, il est pas entre truc comme ça. Ouais, voilà. Lifestyle, euh, Lifestyle, Lifestyle. Life il a pas juste des livres Lifestyle ici. Euh, Lifestyle. Non Allez, juste un livre Lifestyle, s'il vous plaît, les gars. Faites pas les bâtards, c'est quoi, c'est genre, ça dans les 1-2 millions, je crois, normalement. Lifestyle 4, 1.5. Euh, Le sel value est de 400 000, donc on peut en avoir à 400 000 seulement. 1.3. On a encore des Lifestyle 4 ici, à 1, 900 000. Il y en a à 400 000, à ce qui paraît, mais il faut les trouver, quoi. Non, non, ici, à 850 000. C'est un commun. Ah, ben, j'ai juste à faire ça. L'OS commun, Lifestyle 4... Ah, il y en a ici. Parfait. 400 000. Nickel. steal 4. Euh... Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de besoin Slayer 6. Euh, c'est Expérience 4. Ah, oui. Expérience 4. Euh... Là, celle là je ne sais pas du tout c'est quoi, par exemple. Expérience. Euh, non. Là, c'est dans les AIS. Ah, yes. C'est Expérience 4. Je ne sais pas du tout combien ça coûte, ça, par exemple. Euh, Expérience 4. Expérience 4 Expérience 4 c'est 500 000 environ On va mettre dans commun encore une fois 500 000 tiens on va prendre celui-là On se casse pas le couille les gars Et c'est bon on a 3 livres en plus à rajouter Il me reste aller Underslayer à rajouter On va quand même regarder si en a pas l'HDV un peu moins cher Mais je crois que Underslayer 6 C'est dans le bleu Et de toute façon rare Ici et euh, Underslayer 6 Si je me trompe pas ça coûte à peu près 1 million normalement. Attends, on peut peut-être en avoir un peu plus. Attends. À ah, yes, crit. on devrait en avoir ici là. Euh, 12 millions, non. 8 millions, 10 millions, gros, les gens, c'est des malades Il hein. n'y a pas juste un livre Wonderslayer, là qui traîne comme ça qu'on peut voir. Oh, come on. C'est tellement chiant de trouver des livres dans l'HDV, c'est un truc de malade les gars. jamais vu ça. On va aller voir à la on va aller voir euh, à l'end. On peut l'acheter au spawn de l'end de toute façon. Euh, il coûte combien? Un Dragon 1, non, on veut ça, 1.5. Euh, 1.4, on va l'acheter. On va prendre 5 millions, ça devrait le faire. Ça, c'est juste pour un item, un truc sur tout, dans tous les donjons, c'est les fell, Les fells les qui font chier, quoi. Euh, ensuite, c'est quoi? Giant Killer, on l'a mis. Expérience, Luck, Telekinesis, Smith, Scavenger, Vampiris 6. C'est ce que je voulais regarder, combien ça coûtait, Vampiris 6. Je sais que dans les donjons, ça sert pas grand-chose, mais on sait jamais. Vampirisme, et c'était en rare. On va juste faire nos filters, les plus chers. Euh, Vampiris, on est déjà à 1.5. Mais il me semble que c'était plus cher qu'un million, non bah, Peut-être que non, en fait. Vampiris 4. On veut quoi C'est quoi C'est 6, nous 6. Vampiris 6, ça doit coûter quand même plus cher. Il y en a un ici, 5 millions. C'est 600 000, normalement. Ok, what the fuck Le prix a descendu de ouf, en fait 650 000, on est censé d'en avoir à 600 000, ça disait il y en avait un à 600 000. Normalement, c'est accurate de ouf, le, le jeu. On va regarder pour un Vampiris, 600 000, parfait. Nickel, bon, on est prêt à aller tout enchanter, maintenant. Et on devrait avoir tout de suite, s'il nous manque des trucs, de toute façon, on peut euh, le modifier ou faire dans le différent. Euh, Siphon 4, c'est plus cheap et ça marche sur tous les crits. Ah, Siphon ce serait mieux que Lifestyle, vous croyez Hum... Siphon Siphon, c'est quoi déjà Siphon ça fait il faut Heal for damage Ah, peut-être que ça serait mieux Pour 4, ouais on regardera On va mettre ça dessus pour l'instant et on regardera plus tard Comme j'ai dit, je sais pas De toute façon il faut mettre les scrolls dessus et il est pas utilisable Tant qu'il y a pas les scrolls donc ça sera pas tout de suite Qu'on pourra l'utiliser de toute façon Mais c'est bien de pouvoir l'avoir au moins sur nous euh, Comme ça, comme ça Comme ça, boum Et comme ça Perfecto, et là ça nous coûte combien 242 ni... 240 niveaux. On va se splash tout ça, les gars. Et je vais vous reprendre lorsque j'ai les euh, potato books et tout ce qu'il faut en plus. Ok, les gars, j'ai crafté des potato books normal Mais comme je sais que les, euh, les potato books euh, fuming vont descendre de prix avec les auto-récombulateurs ce week-end, je vais récombuler maintenant la, la truc vu que je suis un tug life. Mais euh, lorsque le meilleur va arriver, je vais la mettre 5 étoiles, je vais la mettre en fuming. Euh, même si je trouve pas que les Fuming, ça sert vraiment grand chose. Mais bon, ça fait des, des dégâts et de la strength en plus quoi. Il faudra aussi la mettre 5 étoiles. Malheureusement, les amis, je vais pas vous mentir. Au niveau de mes étoiles, regardez même sur mes pièges, j'ai de la difficulté en, à l'avoir. Donc, ça va prendre du temps sûrement pour l'avoir 5 étoiles. Euh, mais là, elle est quand même pas mal bien enchante, comme on peut voir. Elle a ultimate wise pour que l'habilité coûte moins cher. Et là, on va mettre un récombulateur dessus. Euh, donc, on va faire des récombulateurs. Ça va nous coûter un peu plus cher, je crois, par exemple. On va prendre un autre 10 millions. C'est pas très, très grave. Bon, c'est sûr que ça fait chier, mais c'est pas grave. Un récombulateur, c'est 5 200 000. Parfait, on retourne sur notre île avec ça. En plus, j'ai acheté pour 9 millions le skin du Yeti. Euh, comme on peut voir, celui-ci vient de sortir. J'ai de l'acheter pour 9 millions l'HDV. Donc, ça, c'est cool. En plus, bon, c'est pas cool, cool, mais ça coûte cher quoi. Mais c'est cool, on a un skin pour notre Yeti. Et maintenant, on va récombuler notre épée en mythique. Euh, malheureusement, avant. Non, ouais, on va le faire, c'est pas grave. Faut que fort, Je vais la mettre héroïque parce que je veux du mana. Mais euh, je pense qu'on pourrait peut-être aller aussi avec Wither, la Wither Head euh, Reforge. Je sais pas lequel des deux serait le mieux. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on va mettre théorique. Je suis pas un pro des mages de, de cette épée encore. J'ai drop aujourd'hui, comme j'ai dit. J'ai seulement 28 euh, runs de fait. Euh, j'ai eu en 28 runs. Quoi, donc c'est pas. Je suis pas le, le meilleur en, en ce qui concerne euh, cette épée, mais au fur et à mesure, on va avoir les scrolls, on va la rajouter, on va la perfectionner. Et ça va toujours, d'après moi, rester une des meilleures épées du jeu parce que tu peux clear les floors et les rooms assez rapidement sans même mourir une seule fois. Déjà que je meurs pas dans les donjons, on verra en plus. Euh, 150 Wither Essence, ça coûte pour le l'upgrade en 1 étoile. Et moi, j'en ai 36. Mauvais début, les gars. Début, les gars. Mais euh, c'est bon, on a notre EP maintenant. Il reste juste à rajouter les scrolls dessus. Pour qu'elle ait le Wither Implosion, le Wither Shield et euh, l'implosion. Euh, et l'autre, c'est tu sais quoi si Je sais plus quoi. Ah oui, les Shadow Warp. Donc, donc Lorsqu'on lorsqu fera plus en plus de runs durant mes lives, on débloquera et on l'améliorera. Et je vous reprendrai sûrement un, un jour, je vous ferai une vidéo de l'hyperion, parce que là je n'ai pas vraiment drop en soi l'hyperion, j'ai drop bien sûr l'hyperion mais j'ai pas encore la full maxi de l'hyperion, c'est juste aujourd'hui, j'étais trop content de vous montrer la vidéo de moi qui drop le ce magnifique handle qui coûte 370 millions je suis vraiment happy happy, donc j'avais envie d'en faire une vidéo, mais voilà quoi, on a plein de trucs encore à faire faut que j'ai 5 étoiles toute ma storm je veux me rendre niveau catacombe au moins niveau catacombe 32 je crois que j'aimerais bien être je sais plus, je sais pas, j'aimerais bien être niveau catacombe plus haut. Je J'arrive pas à cliquer sur le même truc. Ouais, catacombe ici. On est à la moitié du catacombe 30. J'aimerais bien être 32, au moins 30. C'est bien, Ce serait déjà bien d'être 30. Donc, on nous reste encore pas mal de runs à faire avant d'arriver à 800 000 XP. Donc, euh, let's go. Tout de run. Et puis, euh, venez sur mes lives, les gars. Je live sur Twitch à peu près tous les jours parce que je fais des donjons et tout. Je fais gagner 1 million à chaque fois que, que je fais quelques bonnes runs et que j'ai des bons loups dans les coffres. Donc, profitez-en pour venir vous aussi. Sur ce, je vous aime, c'est Tycon, vous laissez un pouce bleu, à bientôt